Je vous invite à vous, Quand je vous invite à Quand j'appelle Médie, passez du lit, la ferme de l'eau de Seine. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie cet après-midi Que l'Éternel soit glorifié. On va lire d'abord la parole de Dieu, Timothée chapitre 6. Timothée chapitre 6. Nous allons lire le verset 15. Je lis la parole du Seigneur 1 Timothée 6, verset 15 Que manifestera à son temps le bien aimé et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs La parole du Seigneur. Amen. Ah, prenons place. Que oui. oui. manifestera à son temps le bien aimé et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Vous savez, lorsqu'on priait, j'ai aimé ce moment que nous sommes passés dans la présence des dieux. Vous savez, quand tu viens à l'église, ne viens pas avec quelqu'un quelqu en toi, mais viens-toi dans la présence des dieux. Est-ce que tu peux dire Amen, Amen. Amen. Et lorsque Frère Moïse dirige la prière, il a dit une chose qui était très importante. Il a dit, je ne sais pas l'intimité que tu as avec Dieu. Parce que chacun de nous a son intimité avec Dieu. Et vous savez, si je suis intime avec quelqu'un, j'aurai toujours l'envie, le désir de démérer dans la présence de cette personne. Amen. Les temps que je peux passer dans la présence de quelqu'un, ça dépend aussi de l'intimité, de la relation que j'ai avec cette personne. Pourquoi, lorsqu'on priait avec cette musique très douce, ça peut nous emporter dans la présence des dieux si tu as l'intimité avec ces dieux-là? Amen. Il a dit si toi tu n'as pas cette intimité, j'invite de, de chercher ça maintenant. Pourquoi? Parce que demain, Peut-être ça sera trop tard. Tu peux dire Amen. Amen. Vous savez, c'est dans ces moments que nous ne sommes pas nombreux. Et toi tu as eu la grâce de venir dans la présence de Dieu. C'est aussi dans ces moments de rester, de parler, de créer encore l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, je vais débuter un autre thème. Je ne sais pas si ça peut nous prendre deux ou trois dimanches, mais c'est un thème qui est aussi très important. Hier, j'ai essayé encore de revoir ça. Et Dieu m'avait aussi aidé. De comprendre beaucoup de choses. Nous allons parler sur les principes, les principes de la souveraineté de Dieu. Les principes de la souveraineté de Dieu. Vous savez, je me suis dit en moi-même, manque de la connaissance de ces principes, les gens pensent beaucoup de choses par rapport à Dieu. Mais lorsque quelqu'un connaît ces principes dans la souveraineté de Dieu, ça évitera une personne ou un enfant de Dieu de vivre dans des pensées qui peuvent lui faire mal. Vous savez, quand on voit les mots souverains, Personne, hein, il dirige tout. Amen. Cette personne, il contrôle tout. Quand on parle de diriger tout, il dirige toutes les choses. Et quand on parle de contrôler tout, soyez avec moi s'il vous plaît. Il contrôle aussi toutes les choses. Alors, quand quelqu'un, il ne sait pas que c'est Dieu qui dirige toutes choses, c'est Dieu qui contrôle toutes choses, ça peut arriver un moment dans la vie de cette personne que cette personne commence à marcher dans des inquiétudes mais si tu sais que j'ai pris un Dieu qui est souverain c'est à dire qui a la possession de toutes les choses je peux ouvrir une parenthèse la Bible nous dit Les soucis, les soucis n'augmentent rien dans notre vie. Les soucis n'enlèvent aussi rien dans notre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui prie Dieu, qui vient dans la présence de Dieu, il doit savoir que il n'a pas droit de se plonger dans des soucis, de se plonger dans des inquiétudes. Pourquoi? Parce que il croit à un Dieu qui dirige toutes choses. J'ai vu quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Et une autre option, celui qui est souverain, il n'a pas de limites. Quand on parle qu'il n'a pas de limites, cela veut dire, hein, personne ne peut les limiter. Vous savez, comme nous sommes là, nous avons des limites. Je peux te promettre quelque chose. Mais si mes limites s'arrêtent, Là où des chose n'arrive pas, je ne peux pas, je ne peux pas réaliser cette promesse. Amen. Mais si Dieu qui n'a pas de et qui est souverain, il te promet quelque chose et qu'il va le faire. Voilà pourquoi je vais retourner toujours dans le premier acquis que j'avais parlé de la promesse en disant que celui qui a la promesse de Dieu il n'a pas besoin de s'inquiéter parce que Dieu n'a pas de limites. apôtre Paul va dire ceci à son fils Timothée je vais commencer au verset 14 de garder les commandements. Et de vivre sans cache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, qui manifestera à son corps bien-aimé et seul ils sont pas deux, Seul, souverain. Ils sont pas deux. Paul, bon, il est en train de conseiller à Timothée de conseiller à son fils spirituel de observer les commandements de Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à observer ce commandement là, pourquoi Parce qu'ils pensent que Dieu n'a pas le contrôle de toutes choses. Ils doivent faire des efforts à côté. Et lorsque quelqu'un va mettre Dieu à côté pour faire ses efforts à lui, cette personne la pêche. Est-ce que tu peux me dire « Amen, Amen. » Écoutez, j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui est jeune, qui n'aime pas partager sa gloire, il n'est pas partagé son élévation. C'est Dieu. Voilà pourquoi il prend contrôle de toutes choses, de toutes choses. Il n'a pas de limites. Il va dire, garde le commandement. Après, il va lui dire que tu dois être sans tâche. C'est-à-dire ta robe, ta robe doit être gardé propre pourquoi? parce qu'un jour le souverain le souverain voit apparaître quand il dit un mot personne ne peut augmenter un autre mot pourquoi? parce que il est Dieu Nous devons prendre conscience de ces choses. À part Dieu, il n'y a personne d'autre qui peut prendre des décisions dans ta vie. Il n'y a personne d'autre. S'il faut que les choses marchent, c'est Dieu qui va décider. Chose, il faut que les choses essayent un peu de garder. C'est Dieu aussi qui va décider. Oui, j'ai toujours dit cette chose. Dieu a une grande partie qui fait dans notre vie. Des fois, il démontre notre participation. Mais écoutez, mais c'est là. Ne veut pas dire que ça peut empêcher la souveraineté des dieux dans la vie des gens. Ça ne peut pas empêcher. Dieu n'a jamais eu des limites dans sa vie. Dieu n'a pas de limites. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et quand il prend la décision de le faire, personne ne peut les limiter ou personne ne peut l'interdire. Voilà pourquoi il y a d'autres situations qui peuvent arriver dans ta vie en tant qu'un enfant de Dieu. Écoutez, en tant qu'un enfant de Dieu, lorsque tu comprends que cette situation, Dieu le permet, frère, la seule et l'unique chose que tu peux faire c'est d'être incliné et de dire « Seigneur, merci ». Vous savez, lorsque quelque chose arrive dans notre vie, que nous comprenons que c'est Dieu qui a permis cela, lorsque nous glorifions Dieu par rapport à cette situation, il va prendre conscience « Ah oh non, cet enfant, il a compris, ou j'ai compris qu'il ne dépend pas de lui-même, mais cet enfant dépend de moi ». Écoutez, reconnaître ce que Dieu fait dans notre vie, cela aussi est le fait de reconnaître sa souveraineté. Amen. De dire merci à Dieu dans une situation compliquée qui est arrivée dans ta vie, c'est une façon de dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux parce que je dépends que de toi. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 40, 13 à 14. On va lire quelques versets pour entrer bien dans cette introduction. Tu as trouvé, tu peux lire si vous voulez. Ésaïe 40. 40, 13. À 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Qui a sondé l'esprit de l'éternel et qui l'a éclairé de ses conseils mm -hmm. Avec qui as-tu de libérer pour, pour en recevoir les instructions mm -hmm. Qui lui a appris le sentier de la justice Qui lui mm -hmm. a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence La parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris Il y a un mot qui s'est répété plusieurs fois qui lui a pris, qui lui a pris, qui lui a pris, qui lui a pris. Alléluia. Amen. Ouais. Tu vois comme on est venu dans la présence de Dieu. Tu dois avoir l'intérêt d'écouter Dieu parce que Dieu, il connaît tout. Des fois, quand tu vois un enfant de Dieu, il tombe dans des tensions. Il tombe dans dans ton dans destin, des problèmes et des tensions à cause des problèmes. Mmh. Cet enfant de Dieu, il n'a pas encore compris les principes, les principes de la souveraineté de Dieu. Mmh. Qu'est-ce que toi tu peux apprendre à Dieu? Essaye à Dieu. délibérer, de, de conseiller, de prendre des décisions. Qui lui est appris? Mais nous devons savoir, nous devons savoir que Dieu, nous prions un Dieu qui est souverain. Nous prions un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous prions un Dieu qui décide quand lui-même il veut. Amen. l'important c'est de comprendre celui qui a fait ça c'est Dieu lorsque tu vas comprendre celui qui a fait ça c'est Dieu la seule et l'unique chose que tu peux faire Seigneur merci Amen. vous savez écoutez écoutez il y a Saul qui avait péché devant Dieu Vous savez ce que Saul avait fait Dieu lui a dit, tu vas aller en guerre. Tu vas tout détruire. Tu vas rien prendre. Et lorsque Saul va aller pour combattre, la première des choses, il a laissé que les enfants d'Israël puissent récupérer les animaux. Aller offrir en Israël à Dieu Chose qui n'était pas Dans le pensée des dieux. Au lieu de laisser le roi de ce pays là Saoul il va prendre encore cet, cet homme là Dieu Va envoyer son prophète Il lui dira Je te rejette Saoul j'ai fait. Ça ne va paraître devant devant sa dit que l'éternel le Dieu d'Israël t'a rejeté parce que tu as désobéi. Vamos l'obéissance que les sacrifices. Amen. Écoutez maintenant. Il va appeler David l'homme selon son cœur. Et un jour la Bible dit, David, il va monter. Dans le palais royal, il va commencer à contempler le monde. Il va jeter l'œil. Il va voir une belle femme qui est entrée de ses baignets. Il va appeler son serviteur lui demander c'est qui cette femme là. Ah la femme de ton serviteur Uri C'est Bathsheba Ils vont appeler cette femme là David va sortir avec la femme d'Uri Au lieu de laisser comme ça Parce qu'il vient déjà faire très mal La Bible dit qu'il va prendre encore son nom C'est-à-dire Uri il va l'envoyer au front. Et on lui a tué. Écoutez, Dieu a toujours utilisé un homme pour transmettre le message à un homme. Amen. Voilà pourquoi tu verras, Jésus n'a pas venu en esprit sur la terre. Jésus est venu en chair et en os. Amen. Il est venu comme un homme la même chose il avait envoyé Samuel la même chose il va envoyer encore un autre prophète à David j'aime quand Dieu parle dans les paraboles surtout quand tu es aveuglé quand tu n'es pas encore révélé dans ces paraboles là le prophète a commencé à dire à David écoutez Dieu m'a envoyé devant toi il y avait dans une ville un homme qui avait beaucoup d'argent il avait tous les animaux mais il va recevoir un visiteur dans sa maison lorsqu'il a reçu le visiteur dans sa maison, il va envoyer ses serviteurs aller chercher un seul brébis que son serviteur possédait pour préparer à son invité lorsque Paraboles là, la Bible nous dit il a frappé comme ça la table. Il a dit cet homme mérite la mort. Jonathan lui dira Mais cet homme, c'est toi. Amen. <rire> ouais, voilà pourquoi, lorsque tu prends des décisions, fais-toi très attention, tu ne tombes pas toi-même dans des décisions là. Lorsque tu critiques les gens, lorsque tu parles mal des gens. Fais-toi très attention que tu ne te retrouves pas dans la même chose. Parce que le sort, les conséquences seront identiques, peu importe ce que tu es. Frère, vous savez, si tu connais Dieu, si tu connais Dieu, tu connais Dieu. La Bible dit pas. Elle va donner naissance à un fils. Et le fils va tomber malade. <rire> David va rester dans la présence de Dieu. Ne perdez-vous pas, je suis toujours dans l'éternel. Il reste dans la présence de Dieu Il prie Seigneur, guéris-les. Seigneur, je veux cet enfant... Seigneur fais-moi grâce Seigneur touche cet enfant Je veux qu'il soit guéri Or oh, Dieu avait déjà décidé L'enfant va partir Lorsque l'enfant est parti Or oh, David il dormait par terre Il ne voulait pas manger Il était tout triste Il ne faisait pas quoi que ce soit « Aujourd'hui, je vais prendre l'enfant. » Lorsqu'on lui a annoncé que l'enfant est parti. Si tu lis la Bible, hein, tu verras. Le serviteur de David et son entourage a vu père de venir annoncer à David. Il ne savait pas quelle sera sa réaction. L'enfant est malade. Regarde comment il est. Maintenant, on va lui dire que l'enfant est décédé. Mais il va se tuer. Il ne savait pas que David, il connaissait la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on va lui annoncer que, écoutez, ton enfant est mort, la Bible dit David, il va se laver. Il va demander un nouveau vêtement. Il va demander qu'on lui prépare à manger pour qu'il mange. Son entourage a été étonné. Mais qu'est-ce qui se passe au roi? Frère, quand tu connais les principes de la souveraineté de Dieu, il y a d'autres maladies qui sont dans ce monde. Tu ne vas jamais tomber en cela. Amen. Combien de chrétiens, combien des enfants de Dieu dans la présence de Dieu, mais on lui a mis sous le cures et des tensions, non parce que c'était était venu normalement parce qu'il pensait beaucoup. Parce qu'il cherchait des solutions d'une manière ou d'une autre. Les solutions ne venaient pas cette personne-là. Il est plongé dans le tension. Frère, écoutez, c'est Dieu qui décide que tu peux dire? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Amen. Esaïe a dit cela. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a pris le sentier de la justice? Qui? qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître les chemins de l'intelligence. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression d'être plus intelligent que Dieu. On cherche à enseigner Dieu par rapport à nos vies. Nous ne voulons pas se soumettre de ce que Dieu veut de nous. Mais nous voulons faire savoir à Dieu que Seigneur, ce que toi tu penses, ce n'est pas comme ça, Dieu. Ce que toi tu penses, ça ne devait pas être comme ça, ça devait être ceci. Frère, sœur, qui es-tu de chercher à enseigner et à corriger Dieu? Vous savez, à tant que Dieu, à tant que souverain, il a les droits de limiter et de mettre fin à tout ce qu'il fait. Dit que maman est morte. J'ai dit non, elle ne peut pas mourir. Non, elle est morte. J'ai dit non, elle ne peut pas mourir. J'ai pas voulu accepter. Et pourtant, à cette époque-là, un jour avant que mère, j'étais dans la petite salle à l'époque j'ai dormi trop à l'église Dieu me montre ma petite sœur venant me dire que maman est morte samedi dimanche ce soir des jours après on est là dans qu'il est mort vous savez ce qui est bizarre dans la vie d'un homme même quand Dieu lui-même est avant et les gens puissent informer ce qui doit arriver. On a mal à accepter. Tu peux dire Amen. amen. amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Dieu est tellement bon dans sa souveraineté. Écoutez, j'ai aimé une petite parenthèse que j'ai fait. J'ai il envoie la lettre au okay, garotien il a dit ceci la lettre que je vous envoie je sais que ça va vous faire très mal mais après c'est pour votre bénédiction écoutez dans la souveraineté de Dieu il y a toujours des leçons à tirer les choses où la chose peut te faire très mal mais Dieu sait pourquoi il a fait ça. Amen. Si tu as compris, lève juste ta main. Amen. Parce que c'est très lourd pour comprendre les choses. Oui, dans sa souveraineté. Frère, ouais. c'est ça qui fait la différence aussi. Entre un enfant de Dieu, qui vient seulement à l'église, et un enfant de Dieu qui connaît, dit Frère Moïse, qui a l'intimité avec Dieu. Frère, écoutez une chose. Si je sais que Maman Régine, elle m'aime beaucoup, je suis sûr qu'elle ne peut pas me faire mal. Amen. Amen. Je suis sûr que, même s'il y a un problème, et elle va venir me voir pour me parler. Mais si Maman Régine, je sais comment on est. Si elle fait quelque chose qui me blesse ou qui me fait très mal, Maman Régine, elle a des raisons qu'elle a fait ça. Des fois, peut-être ces raisons-là, c'est pour mon bien à moi. Quand tu as l'intimité avec Dieu... Tu comprendras où tu seras dans une dimension. Si Dieu permet que quelque chose arrive dans ta vie, tu diras toi-même que non, laisse-moi glorifier Dieu. Ça m'a fait mal. Parce que c'est lui qui a décidé. Mais je sais qu'il a fait ça pour mon bien. Il met des limites là où il met. Donc si la chose plaise à Dieu de le faire comme ça, il va le faire comme ça. Il y a des choses, hein. Lorsque Dieu donne les mots, son mot, même si tu commences à prier, il te dira, je veux faire ça comme ça. J'oublie pas ce témoignage, écoutez. Je pense que j'ai déjà donné ça ici. Lorsque je suis arrivé, tout nouveau à Angola. Notre Paxel. Dans cette avenir-là, il y avait tellement de sorciers. Il y avait d'autres personnes qui venaient de ma bord, de Palanqueur. Ils venaient chercher les sorciers qui étaient dans cette rue-là. Oh, parce qu'il a donné, il a initié quelqu'un. Oh, parce qu'il a mangé quelqu'un. Ils étaient des sorciers connus dans le riz. Et c'est arrivé que mon frère, sa femme, que son homme est paix, elle, elle, elle est décédée il y a quelques mois. Elle avait mis au monde. Elle envoyait, elle était encore bébé. J'avais l'habitude, à partir de 22h, je commence à prier. Je ne sais pas si jusqu'à 3h ou 4h du matin, je vais commencer à prier. Prier, prier, prier. On est arrivé vers minuit. Moi, j'étais dans la prière. Je priais. Je suis dans ma chambre. Une autre chambre de mon grand frère. Pendant que je priais, j'ai senti un esprit va entrer au salon Lorsque cet esprit est entré, Dieu me parle directement le nom de la personne et Dieu me montre son image. Écoutez, quand je vis comme ça, Dieu me dit, écoutez, ce que je t'ai dit, je donne à cet homme que six mois, après six mois, il ne sera plus en vie. Frère, dans la prière, au lieu de commencer à prier ou de glorifier Dieu, j'ai commencé à pleurer comme un enfant. Frère, au-dedans de moi, j'ai senti une douleur, c'est comme si on m'a poignardé dans le cœur. La vie de quelqu'un va être ôtée. J'ai continué à prier. Vous savez, l'unique et dernier mot que Dieu m'avait dit, il me dira, je veux faire comme je t'ai dit, six mois. On n'avait pas arrivé dans les six mois. Quelqu'un va me venir dire qu'il est parti. Écoutez, la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu fait nous montrer qu'il n'y a personne qui peut dépasser ses décisions. Personne, ben frère, personne ne peut être au-dessus des décisions de Dieu. Personne. Écoutez, même... Tu peux écouter les gens qui disent qu'il est fort, lui. Il est puissant, lui. As-tu déjà frôlé la mort? As-tu déjà frôlé la mort? Tu comprendras, hein? Quand tu passes dans une situation, tu vas comprendre que même si tu es fort tu es puissant tu vas être, tu es devenu faible vous savez un moment quand je vois des personnes puissantes dures, surtout des sportifs construits tout quand ils meurent, je dis mais comment est-ce que la l'a pris une personne construite comme ça tu arriveras dans un moment où en fait tu seras affaibli. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui a permis la mort parmi les hommes, c'est un souverain. Amen. Et tu peux dire Amen. Romains amen. Amen. Amen. chapitre 9, 15 à 18. tu peux lire ça. je suis toujours en Je lis au nom de Jésus, Amen. car il dit à Moïse Je fais, je ferai miséricorde à qui que je vais, miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait les miséricordes. Car l'écriture dit, pharaon, j'étais si c'était à dessein pour montrer à toi ma puissance. Et afin que mon nom soit privé par toute la terre. Parole du Seigneur. Est-ce que tu as compris cette parole? Amen. Tu as compris ça. Amen. Tu as compris ça. Amen. Ainsi, donc, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde à qui Amen. il veut. Écoutez, Dieu hein, ne doit rien à personne. Dieu à la tête des personnes il ne doit rien à personne par contre l'homme doit beaucoup de choses à Dieu mais au jour d'aujourd'hui on a fait vice versa tu trouveras quelqu'un qui va prier il est aussi à genoux Seigneur si tu me fais ceci, je le ferai aussi cela pour toi. Ah, frère. Mmh. Frère. Mmh. Sœur. Il faut que Dieu puisse faire cela pour que toi, tu fasses ceci pour lui. Quand il a commencé à faire dans ta vie, demande-toi, toi, tu avais fait...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 nous a appris là où on était dans le malheur dans des problèmes dans des difficultés écoutez je vais te dire une chose vous savez l'une des choses que moi j'aime pas être fier devant Dieu regardez aujourd'hui j'ai mis quand même une bonne chaussure mais à l'époque j'étais quand je partis je partais plutôt à l'école j'avais des baskets trouées quand il pleuvait moi je marche, il y a des lots qui entraient mais aujourd'hui je ne peux pas mettre une telle basket. Qu'est-ce que j'avais fait pour que Dieu puisse me faire ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que cela dépendait de moi ou bien cela dépendait de Dieu? Frère, tu as laissé ton pays natal. Tu as passé à cet repos ici. Des fois, tu n'avais même pas tu n'avais même pas l'autorisation de passer ou de descendre dollars seulement pour monter sur le subsistance. Mais il y a des gens qui sont venus avec 20 000 et 30 000 euros, ils sont refoulés. As-tu déjà demandé la question, qu'as-tu fait pour que tu puisses trouver cette grâce-là devant Dieu? C'est la souveraineté de Dieu. Dieu. Dis-moi un amen. Dis amen. J'ai dit, je parlerai des principes de la souveraineté. Mm. Eh, Crois en Dieu. De toute ta vie. C'est ça le premier principe de la souveraineté. Quand tu crois à quelqu'un, cela veut dire j'ai la confiance à cette personne. Cette personne ne peut pas me mentir. Cette personne ne peut pas me faire du mal. Cette personne ne peut pas me tromper. Cette personne ne peut pas faire que quelque chose qui peut me blesser. Tout ce que cette frères, mes soeurs et frères, beaucoup de personnes dans la vie, ils sont devenus maladifs aujourd'hui à cause de l'ignorance des principes de la souveraineté de Dieu. Vous savez, le mot jaloux, c'est un mot trop bête. Ces mots-là, ça ne peut pas se trouver dans la vie de l'Église ou dans la vie des enfants des dieux. Tu peux me dire Amen. Tu peux me dire Amen. Amen. Me dire Amen. Amen. Les mots jaloux, c'est un mot tellement sale. Hum. Cela ne peut pas se trouver dans la vie des enfants des dieux. C'est pourquoi la vie de chacun de nous dépend de la souveraineté de Dieu. En quoi et pourquoi je vais être jaloux de mon frère si je sais que dans les principes de Dieu, Dieu, si il donne à qui il veut, il donne quand il veut, il donne au moment où lui il décide. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un et jaloux de son frère, Pas directement croire que cette personne n'a pas encore donné sa vie totalement à Dieu non vous savez quand tu crois en Dieu et toi même tu sais que Dieu peut tout faire ma vie et tout ce que Dieu fait dans ma vie est bon, vrai est bon. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent de la jalousie, La souveraineté de Dieu. Ce qui est bizarre. Tu verras d'autres personnes. Il commence à prier beaucoup à Dieu parce qu'il avait vu son frère. Il avait acheté un basket qui était trop cher. Il commence à faire des pensées. Ce frère, il a acheté ça, c'est cher. Hein? C'est-à-dire, ce frère-là, il, il a beaucoup d'argent. Hein? Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Bénis-moi comme frère interne. Si tu m'es béni, Maman Seigneur, je ne lâcherai jamais ton service. Je veux commencer à te servir. Frère, tu vas aller en au crédit Et tu n'arriveras pas à payer tout. Il voit quelqu'un, Dieu va ouvrir une porte pour lui. Les choses commencent à marcher bien. Les choses commencent à évoluer, à être bien, bien. On est qu'il prie. Voilà pourquoi. Écoutez, frère. Écoutez. Vous savez, il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes quand il prie. Seigneur, je te prie. Au, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier. Je veux prier, je veux prier. Je veux prier que tu m'aides comme tu as aidé Moïse. Fais, fais de moi comme tu avais fait à Noé. Fais de moi comme tu avais fait, tu avais fait à Jérémie. Frère et sœur, est-ce que tu connais les étapes que Némi avait passées? Tu connais les choses que Moïse avait passées? Tu lis seulement Moïse dans la Bible. Est-ce que tu connais les crises que Moïse avait eues parce que Dieu l'avait dit tu dois aller, parce que Dieu l'avait dit tu dois faire ceci. Est-ce que tu connais ces crises-là? Dis-toi déjà, est-ce que tu as l'intérêt d'être jaloux ou jalouse de ton frère ou de ta soeur? Est-ce que tu as cet intérêt-là? Seigneur, je ne te lâcherai jamais. Il faut que tu fasses comme tu as vu à Jacob. Il faut que tu fasses. Regarde Moïse, il était un homme de prière. Regarde Moïse. Frère, les 45 minutes, quand on arrive là à 13h30, quand on commence à prier jusqu'à 14 h et4 en réalité, toi, tu pries que 10 minutes. Les restes des minutes, tu à chanter où tu dors. Dans lesquels tu dis, frère, aussi, il, il fait longtemps. On passe directement dans les prédications. Ah, ça commence à fatiguer. Ouais. Dieu fait à chacun comme il veut. Amen. Mmh. Deuxième principe. Tu dois savoir une chose. Ce qui est à toi, est à toi. Ce qui n'est pas à toi, il n'est pas à, à toi. Quand tu as ce principe-là dans ta tête, ça te aidera à regarder le bonheur des autres dans tes beaux yeux. Dans tes beaux yeux il y a des troubles, il y a des problèmes que nous rencontrons dans la vie chrétienne parce que les gens ne comprennent pas que Dieu ne peut pas nous bénir en même temps Dieu ne peut pas nous bénir dans le même niveau Dieu ne peut pas nous bénir dans le même domaine non chacun a sa grâce chacun a son intimité avec Dieu Chacun a sa relation avec Dieu. Dieu te bénira de la façon dont il a prévu pour toi. Il y a des personnes pour recevoir la bénédiction de Dieu, il doit beaucoup prier. Il y a des personnes même dans le mal. Dieu lui fait grâce et Dieu lui donne. Saul il avait tué qui mais David a dit Dieu, Dieu, il fait un nom. D'abord, il a pris la femme d'Iri. Il va sortir avec sa femme. Il va encore tuer Iri. Il a ôté la vie de quelqu'un. Mais Dieu va garder toujours David dans son trône. Dieu va garder David toute sa vie. Qui peut venir à dire que, Seigneur, comme tu avais fait ceci à Saoul, tu dois aussi faire ceci à David. Qui peut dire ça? Enfin, qui peut dire ça? Vous savez, une fois, j'étais étonné, choqué même. C'est vrai que Nisan Kachkaï m'a cherché beaucoup de problèmes. Un jour, j'étais dans la voiture, j'ai descendu et j'ai raconté un homme. Lorsqu'on était venus à Lyon, on partait ensemble au secours catholique. C'est lui-même, cet homme-là, qui nous prenait pour nous montrer il faut entrer ici, il faut faire cela, il faut faire ceci. Je ne sais pas si c'était dans un dé ou dans une fête, le fait déjà je ne veux pas trop, je descends dans la voiture, en fait, sans, sans figure à lui, avec le mien, c'est raconté. Frère, si ces regards-là étaient un couteau, au jour d'aujourd'hui n'était pas, je ne pouvais pas être devant vous. C'est moi l'œil qui m'avait regardé. Moi, je pensais qu'il pouvait... Ah, mon frère, y a comment Et tout, Parlez bien, et tout. Voilà pourquoi je vous avais dit, je vous avais dit une fois ici, enfant de Dieu, il faut prier. Ayons l'habitude de prier Dieu. Il y a des personnes qui nous combattent. Ils sont nés de nos familles. Ils ne connaissent pas d'où tu viens. Ils ne connaissent même pas tes parents. Mais cette personne, la vie que tu es là. Dieu t'a béni, les choses commencent à marcher bien, Il commence à te combattre sans rien. C'est juste parce qu'il a la jalousie en lui. Et ces choses-là, frère, au sein de l'église, ça existe. Ceux qui viennent à l'église, ils ont des jalousies dans leur cœur. Des fois son frère Contre des fois sa soeur Des fois vous n'avez jamais parlé 10 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes Mais en regardant ça, Seulement ton frère comment il est Peut-être Lorsqu'il est venu Toi tu l'avais vu comment il était venu Mais tellement Dieu a accéléré Sa façon d'être béni. Ça te fait trop mal Au cœur. Frère, nous devons savoir une chose. Dieu est souverain. Il donne à qui il veut et il donne quand hein? il, veut. Il, veut. il veut. Tu ne peux pas obliger Dieu de te bénir comme il a béni les frères qui sont à côté de toi. Parce que que dieu sait ou ce que dieu a prévu que ce frères là doit passer peut-être si toi tu passes dans ces moments là ou dans ces chemins là tu seras perdu et tu seras détruit Amen. laisse la bénédiction de dieu vienne vers toi comme dieu a prévu pour toi mon frère est béni gloire à dieu c'est à toi mon temps aussi arrivera Il ne faut pas être loupé, comme des femmes qui sont des rivales. Il va regarder. Ah, ma rivale, elle a fait un enfant, moi, si je veux faire un autre. Elle a fait, moi, bon, si je veux faire un autre. Elle a. Au coup, a 24 balles. Mon ami, elle a fait, moi, si je veux faire. Ma copine, elle a fait, moi, si je veux faire. La souveraineté de Dieu. Quand tu sais que Dieu prépare des choses pour moi, tu n'as pas besoin de s'inquiéter. Mmh. Tu n'as pas besoin d'être... Je ne sais pas, je sais pas comment dire, mais tu dois croire. tu dois être content à ce que ton frère fait. Quand Dieu bénit ton frère, quand Dieu bénit ta sœur, tu dois être content. Et quand je parle de la souveraineté de Dieu, tu sais combien de personnes ils te demandent juste comment va ton frère, comment va ta sœur est-ce que tu ne l'aimes pas? Ou ça tu l'aimes pas ce que Dieu a donné en lui. Tu n'as pas la facilité de dire que non, il va bien. Il sait pourquoi. Parce que tu es tellement jaloux de ce que Dieu fait dans sa vie. La première, croix en Dieu de toute ta vie. La deuxième, ce qui est en toi, est en toi. Ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Et la troisième des choses, lorsque quelqu'un qui est avec toi est béni, tu dois être content. Tu dois être content. Pourquoi content parce que ton temps aussi arrivera parce que tu as un Dieu que tu fais confiance parce que tu as un Dieu qui bénit tout le monde écoutez frère nous pas malade. pourquoi nous sommes malades nous sommes malades nous sommes malades nous sommes malades nous sommes malades nous sommes malades même de mon côté, à côté de Pékin Sanzambe, à Pésole Sache seulement que si ça n'arrive pas encore, parce que Dieu n'a pas encore permis que cela hein? arrive. Mais comme il t'aime, tu as confiance en lui. Même si elle garde Elle arrivera toujours Elle arrivera Nous devons être des chrétiens Au bas de mon maman Au bas de maman on à l'autre Oh lorsque Lorsque mon frère Ah frère Non mais aujourd'hui t'es beau Ah aujourd'hui ah, J'ai aimé ta chemise « Ah, aujourd'hui, frère, non, non, non, vraiment. » Mais non, ce n'est pas ça ce qui se passe à l'église au jour d'aujourd'hui. « Là, là, tu es chez nous assis, A À changer les nom. »« Comme monsieur soit là, tu parles que soit bien. »« Où est des chrétiens là, quand ils voient son frère, aujourd'hui, il est beau, tu lui as béni. »« Je te demande rien, mais je te dis merci. » Parce que mon frère là, il souffrait beaucoup. Tu lui as béni. Que ton nom soit béni. Où sont ces chrétiens là Où sont ces chrétiens là Où sont ces chrétiens là, est -ce ces -là? <rire> On est devenus, le coup là, ma maman va être grand de pas ici, qu'à publique. Normalement, ma messagerie, elle même ranger à Kiti, même ranger. Lui, quand il vient, Dieu qui dirige la personne à Jupit, ta voilà à Pussy, à Pussy, tu Pussy, à Pussy, à La à Pussy, à Pussy, à pour à Pussy, à la à Pussy, à Pussy, à Pussy, à Pussy, à La à Pussy, à Pussy, à Pussy, à avoir la connaissance des principes de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Oh le qui temps arrivera, Dieu te bénira bénis les autres, mais il te bénira d'une façon à toi. Ah, amen. Frère, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens, il y a des chrétiens. « Ça me régime, maman régime, vous êtes méda, calabilité, zambé, a t déjà. Ah, zambé, n'a-t-il gagné, prenez-nous au monde à la tête, zambé, zambé, qu'est-ce là ?» Mais, c'est un frère, Dieu a vu que son temps est là. Il a donné. Ton temps aussi arrivera. Est-ce qu'on peut clamer pour la vie Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Yahweh. Oh, the mata sina yawe Yahweh, yawe yawe yawe yawe Oh t'es éli la la